Salut à vous. Donc aujourd'hui, une vidéo sur le dépassement de soi. Quelque chose de très rapide à, à comprendre, mais qui, euh, qui va peut-être à l'encontre de certaines croyances euh, erronées. C'est-à-dire que pour progresser, il faut sortir de sa zone de confort. Et beaucoup de personnes pensent à l'inverse, que euh, c'est parce qu'on est en sécurité qu'on progresse. Ce n'est pas vrai. Euh, il existe plusieurs zones. Il y a la zone de confort, la zone d'inconfort et au-delà, la zone de danger. On ne va pas dans la zone de danger. Ça, on n'en parle pas. On peut prendre l'exemple soit de sportifs, soit de, de, de musiciens, etc., lorsqu'ils sont sur scène, lorsqu'ils font quelque chose, de, on va dire, d'un niveau un peu plus haut que, euh, que ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire on n'est plus sur des répétitions, on est sur, euh, euh, sur la, la surperformance de, de, de, de leur activité habituelle. Donc, euh, bah, vous, vous voyez, par exemple, euh, est-ce que le sportif qui va battre un record ou qui va se donner à fond et dans la même condition que lorsqu'il est dans sa zone de confort dans l'entraînement. Pourtant, il connaît tous ses gestes, tous ses mouvements. Il les connaît, il connaît tout par cœur. Il y arrive, il le sait très bien le faire à l'entraînement. Et lorsqu'il va passer au moment de la compétition, il devient de plus en plus fort. Il devient, il y a autre, sort, autre chose qui va sortir de lui. Pour le musicien, c'est pareil. Vous voyez certains concerts euh, sur scène, vous avez le, la personne qui est en transpiration, qui, euh, qui est, euh, on va dire, peut-être même en dehors d'elle-même. De, euh, euh, et, et elle va dégager quelque chose de plus. Elle n'est pas dans, un, dans sa zone de confort, elle dépasse ça. Et elle va rendre quelque chose qui est super, qui va être euh, beaucoup mieux parce qu'elle sort de sa zone de confort ça c'est le premier point donc il faut sortir de la zone de confort pour s'améliorer le deuxième point c'est qu'au fur et à mesure que vous sortez de votre zone de confort vous allez apprendre à, à c est, c est ce nouvel environnement que vous ne connaissez pas forcément et vous allez progresser par rapport à ça pour s'améliorer pensez à aller dans cette zone d'inconfort au début ça va vous choquer vous n'allez pas aimer c'est pas très agréable mais, euh, donc vous pouvez rencontrer des peurs, vous pouvez rencontrer des choses comme ça, mais ça veut dire que vous commencez à rentrer dans cette zone d'inconfort dès que vous avez peur. Après vous, vous, vous reprenez vos esprits et vous vous dites « mais est-ce que j'avais raison d'avoir peur ou non ?» ou « c'est juste que je n'avais pas l'habitude ». Une fois que vous avez l'habitude, votre zone d'inconfort euh, va, va se faire ronger par la zone de confort, c'est-à-dire que ce que vous ne sentiez pas bien va devenir au fur et à mesure la zone de confort qui va grandir. Et c'est ça qu'il faut, euh, qu faut viser. Il faut arriver à augmenter sa zone euh, de confort. Et là, vous augmenterez vos possibilités pour euh, vous en sortir, pour aller mieux, pour progresser. Voilà. Si ça vous a plu, pensez à mettre un pouce et à bientôt. Au revoir.